Salut Youtube Tu vois cette gueule un peu fatiguée C'est ma première partie de la matinée et la game s'est entièrement passée à l'hôpital L'hôpital c'est ma maison Il y a sûrement 30 kills qui vont arriver tu t'en doutes Like, commente si je suis le meilleur Bisous Bref, il a ma Mopsle C'est mon spot le lord de Warzone, je là les le boss le roi, on l'appelle comme ça, il fait le show après Son le de qualité, surtout derrière On est fidèle, mais toujours en dorme On garde le cap et on vise le sommet Explose les tâches sur ma danse que tu as Même les pire à cœur ont peur que tu Ils ont fait cap dans des trails Ouais. 7 kg spawn. Je vais dire 8. Qu'est-ce que j'ai pris Qu'est-ce que okay, j'ai pris Cher les hein Bon 9 kilos spawn et une voiture qui a droppé Juste là-bas Je sais pas trop pourquoi On va aller Il est pas à moi ce système trophée Tu sais que je sais Que je sais qu'il sait Que je sais que je sais qu'il est là il est pas en train de retourner à sa caisse quand même Il a un étage cet octopute Pourquoi oh, il se met à tirer tout seul Ça s'est bien passé, chat. Oh, il y, y a un mec sur le train. Je vais faire en sorte que ma tourelle attire un peu. J'espère que ça a marché. Attention, les gars. Elle a rien capté. J'ai vu les deux... Euh... Quoi Comment est-ce qu'on appelle ça What Je suis toujours pas bougé de l'hôpital, j'ai 12 kills. Il est beau mon 431 chat maintenant. Modesty on fire. pas trop chiant et toujours trop fort bah en fait on, ça nous permet de faire des trucs comme ça tu vois donc euh, en soi, on peut trouver des trucs pour s'occuper euh, ça va on rappelle c'est la première game de la, de la matinée Encore, on a fait nos petits kills dans les PP. Attends, est-ce qu'il est en train de camper mon corps ou est-ce qu'il est ou pas Ah, j'ai peur qu'il campe le corps, les gars. Quel putain de fils de pute. Quel putain de fils de pute. Je vous l'avais dit qu'il campait le truc. Il hein. y, y a un truc... Non, il y a un sniper. Je vais à la essayer de m'écraser, espèce de bâtard. Merci C'est un monstre J'aurais déjà fait trois infarctus Tu sais que j'ai l'impression Que ce gros sniper qui fait des boum boom Me tire dessus des fois Je crois que j'ai vu un mec hein Eh hey hey, T'es mal impact T'es mal impact cousin Il y a de la viande partout Arrête contrat terminé Votre paiement a été autorisé Besoin de reconnaissance Je sais pas c'est quoi Il est où le chien qui est en train de me streamer là Il a reculé Il a reculé Il a raté son backstab, il s'est barré Je dis pute Salut ça Tu pensais quoi là Tu pensais qu'avec un sniper, c'est parce que j'avais plus de trucs, je pouvais même pas me défendre es fada ou quoi Je suis. Los sniperos de las muertos Tu peux pas me tuer Grosse merde Oignon Oignon, Yannou Il va où le monsieur Toi aussi tu sais pas, Yannou Où il va Non Qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute Oh ouais Juste tu t'es planqué dans l'angle Sommeil du guerrier pour toi Mais il a combien de personnes Qui sont en train d'arriver là Il y a la masse de monde là Mais apparemment, il y a un autre gars qui est exactement ici. C'est un fantôme. Pourtant, j'ai pas vu de fantôme. Putain, il y aurait eu le grand JD avec moi ce matin. On l'aurait trouvé, c'est sûr. Mais ça, c'est jeudi matin, les gars. Toi aussi, tu veux tomber sans mes lobbies sa observation VPN et profite de 73% de réduction grâce au code SHOH1. Waouh, tout le monde se l'arrache. Miaou, miaou Voilà frérot Est-ce que là je suis à la... Apparemment il y a vraiment un mec là tu vois Je sais pas ce qu'il faisait. Après, on en parle que je vais avoir 30 kills en restant à l'hôpital. Parce que grosso modo, j'ai pas fait mes kills ailleurs que l'hôpital. Putain, Je suis celui qui transforme l'eau en vin en Peut-être que c'était l'eau en sang Ou le sang en eau et en vin Ou peut-être que je fais des cocktails gros Mec je suis le barman de Verdansk En soi je suis bien positionné hein. J'ai le top hôpital c'est une des meilleures euh, positions Faut juste euh, jouer stratégique maintenant hein. Merde c'est l'hôpital la fin de zone J'aurais mieux fait de rester en haut moi je voulais ken, ken ce mec. Oh. Il doit être sous le pont, c'est tu sais quoi Je vais aller le chercher gros. Ça doit être un joueur de type Clodo. Ok nickel. J'ai 28 kills les gars. Putain j'ai quand même 28 kills les gars dans, dans le mode de jeu normal Enfin 29 je voulais dire bon, Vous vous rendez compte les gars que j'ai 29 kills dans le mode de jeu normal C'est derrière Il reste 2 personnes les gars Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? J'ai pas de chance sur les timings. Maintenant, je sais exactement où t'es. Comment il. Ah! C'est le plongeur! On l'a déjà vu le plongeur! C'est celui qui est monté là! Il faisait le cake! Là, ça va se jouer sur un timing. Je saute, il regarde. Dommage! Je saute, il regarde pas, c'est bon. Wall -hack. Ah là, en vrai, un petit wall -hack, ce serait très pratique. Hein. Oh mec, en plus ce mec il a full chat, il a toutes les zones qui pop vers lui de merde. Je sais pas où il a foutu sa frappe. Hein. Je fais comme prendre des schlinks opposés, gros Il a la chatte avec lui, le mec Mort du gaz ce chien Il a la manière tellement campé dans le gaz qu'il en est mort Racaille Il est l'heure de finir le café, messieurs